Bonjour, je suis Laurence de Cancer Butterfly Warrior euh, sur la chaîne YouTube de Cancer Guérison Cure. Euh, je me propose de partager d'autres témoignages de femmes et d'hommes donc un peu atypiques sur ce parcours de guérison parce que nous avons vraiment besoin d'entendre euh, de ces, ces héros du, du quotidien euh, parce qu'on connaît certaines personnes, des personnalités un peu plus, euh, plus en vue aux États-Unis, euh, des Anglais, des Américains. Voilà. Euh, les Français sont parfois plus discrets dans leur parcours et dans leur témoignage et personnellement, j'ai beaucoup cherché... Euh, d'histoire parce que c'est quand même assez inspirant et, euh, et des femmes qui, euh, qui évoluent bien et qui ont leur, euh, leur propre parcours c'est quand même très inspirant voilà donc si vous autour de vous vous connaissez j'ai envie de dire une, une warrior zen et eh bien dites-lui euh, je vais mettre en dessous donc euh, la possibilité de prendre rendez-vous euh, pour faire une vidéo ou une simple photo ou un échange euh, par email pour que je puisse partager moi-même quelque chose de, euh, de ce parcours et savoir que euh, eh bien oui euh, parfois c'est notre voisine parfois c'est notre, notre notre maman notre sœur qui euh, qui a ce, ce parcours et que euh, il y a des moyens de l'éviter, et puis il y a des moyens d'en guérir aussi. Voilà. Donc je recherche. Si vous êtes une warrior zen, si vous en connaissez une, et je suis sûre que même dans votre vie, vous avez eu peut-être un moment un peu de, de chaos et tout, et vous dites oui, ce moment-là, là, ouais, ouais, là j'ai pris les rênes, et euh... et donc j'ai vraiment cette force, cette puissance. Et je peux le partager au moins à mon voisin, à ma voisine, pour savoir que c'est possible et on peut très bien avancer au quotidien. Voilà, alors, les Warriors Zen, bravo, et à très bientôt pour être les plus déterminés possibles.